Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Je vais vous expliquer une nouvelle situation de communication, c'est à la poste. L'acte de parole, c'est demander des articles. Le thème, c'est faire les courses. Alors, regardons ici. À la poste, il y a Suzanne et le poste. Alors, Suzanne, bonjour, monsieur. Je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou en prioritaire en prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui Pour du paquet, un livre de cuisine. Euh, merci. Voilà, mademoiselle, ça fait 8,50 euros. Il vous faut autre chose Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà, 10 timbres à 0,50 euros. Ce sera tout. Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres Oui, bien sûr voilà, nous avons des thèmes qui représentent les principaux monuments de France. Alors, c'est parfait. Alors, donnez-moi cinq jolis thèmes, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 euros. Alors, on passe à autre chose, puisque nous parlons de demander des articles. Voici les manières de dire, c'est-à-dire les expressions qu'on doit utiliser dans cet acte de parole. Alors, on dit je voudrais envoyer un paquet, une lettre. Une carte postale je voudrais envoyer soit un paquet une lettre une carte postale répète encore fois je voudrais envoyer un paquet une lettre une carte postale je voudrais des timbres pour le Canada je voudrais par exemple des timbres pour le Canada est-ce que vous avez des timbres Donnez-moi un carnet de timbres. Deux timbres. Un carnet de timbres. Alors, je répète encore, on n'est pas un carnet de timbres. Non, un carnet de timbres. Je voudrais envoyer un paquet, une lettre, une carte postale. Je voudrais des timbres pour le Canada. Est-ce que vous avez des timbres Donnez-moi un carnet de timbres, s'il vous plaît. Ah, ce sont les expressions ou les manières de dire, euh, surtout euh, à la poste. Euh, grammaire, maintenant, on a structure de la question simple. Registre L. On dit, avez-vous des timbres Habitez-vous à Lyon C'est un registre L. Registre normal, on dit, est-ce que vous avez des timbres est-ce que, est que vous habitez des timbres Est-ce que vous habitez à Lyon Registre familier ou avec l'intention, on dit tout simplement vous habite, vous avez des timbres Vous habitez à Lyon Alors, il y a trois types de registres pour poser la question simple. Soit avec le registre élevé, AV, avec l'inversion du sujet. Comme exemple, avez-vous des timbres Habitez-vous à Lyon C'est ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Soit avec le registre normal, c'est-à-dire avec est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez des timbres Est-ce que vous habitez à Lyon Ou euh, registre familier, avec l'intonation, comme l'exemple de vous avez, <rire> vous avez des timbres, vous habitez à Lyon. Voilà, vous avez bien compris. Il y a trois euh, structures de la question simple. Alors, côté vocabulaire, on a le tarif, c'est-à-dire le prix. Un tarif normal, c'est le contraire de prioritaire. Un paquet, c'est le contraire de... Pardon, un paquet, c'est un cool. Un timbre à 0,50 euros, c'est-à-dire 50 centimes. Un carnet de timbre, c'est-à-dire 10, 10 timbres. Envoyer une lettre, soit une carte postale, c'est le contraire de recevoir... Une lettre. L'expéditeur, c'est le contraire de le destinataire. Le code postal, une fiche de douane, etc. Ce sont des vocabulaire est bien sûr dans la situation de à la poste. Alors faire les courses. Euh, on a déjà vu euh, deux situations. C'est la deuxième à la poste. Comment demander des articles, comme l'exemple ici de Suzanne. Alors si vous aimez bien sûr ces vidéos. Vous pouvez mettre, s'il vous, vous plaît, des likes, des commentaires au-dessus de chaque vidéo. Et aussi, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez cliquer sur le bouton abonnez-vous.